Bonjour, jean Laberge, bienvenue à une nouvelle capsule pour, sur, portant sur la gestion des ventes et les stratégies qu'on peut utiliser en gestion. Euh, on va parler aujourd'hui de la rétention des clients. Il y a des chiffres qui démontrent qu'une entreprise perd généralement entre 10 et 30 de ses clients. À 30, ça peut être problématique, mais dans certains milieux, ça, ça pourrait arriver. Mais généralement, on parle de 10 à 15 de clients qui, pour différentes raisons, quittent l'entreprise. Il euh, y a des bonnes raisons. Une entreprise qui ferme, qui déménage, un client qui décède, on ne peut rien faire là-dessus. Mais saviez-vous que près de 66 des cas de clients qui nous quittent sont dus à des facteurs humains au sein de l'entreprise? Ce, ce qui veut dire que vous, comme gestionnaire des ventes, vous devriez savoir à quel niveau, pourquoi ces gens-là nous quittent pour des facteurs humains? Est-ce que c'est une mauvaise représentation? Qui a été fait, est-ce que c'est au niveau du service à la clientèle? Est-ce que c'est au niveau des communications? Il faut comprendre. Une réduction de 5 du taux d'entreprise de, euh, qui vous quitte pour avoir un impact au niveau de vos bénéfices allant jusqu'à 25 On s'entend donc, avant de consacrer excessivement d'efforts et de budget sur la prospection, assurez-vous donc de sécuriser les clients actuels parce que ces clients-là vous ne vous coûtent pratiquement rien en acquisition et vous permettre d'optimiser votre profitabilité jusqu'à 25 de profit. Je vous conseille donc de regarder au niveau de vos processus, de la façon qu'on communique, de sonder vos clients pour valider leur satisfaction, les points à améliorer et pour rendre votre entreprise encore meilleure. Pour en savoir plus sur comment fédérer les clients, je vous invite à communiquer avec moi au www.jacqueslaberge.ca ou encore au 418-254-2979, ou 514-980-2979. Merci.